Putain, je suis dégoûtée, les vacances passent trop vite, c'est pas juste, elles se terminent demain. Je voudrais pouvoir décider quand sera la rentrée des classes, mais bon, voilà, c'est des gros cons qu'ils font à ma place. L'adolescence, c'est chiant, t'es toujours mal, surtout avec les vieux, t'aimerais être ailleurs, en fait t'es bien que avec tes copains. Des fois, j'aimerais vivre ailleurs, avoir une autre vie, ne plus être moi, tout changer pour tout refaire, mais bon, je survie. je t'embrasse très fort. Et eh ben, je trouve que oui, l'adolescence c'est chiant. Parce que, euh, parce que déjà, les, les parents ils nous font chier, mais comme jamais. Genre, c'est même pas. Des fois, j'en vais à haïr ma rhum, genre tellement, tellement elle m'énerve. Genre, euh, je sais même pas, genre, on, on rigole pour rien, mais qu'avec ses potes. Genre, c'est vrai, on est tellement mieux avec ses potes tout le temps. J'aimerais trop squatter dans un endroit avec mes potes, mais plus jamais. enfin... Même les cours c'est chiant, genre je m'endors tout le temps, genre c'est tellement c'est tellement ennuyeux, genre je suis là mais putain, genre qu'est-ce que je fous là, genre vraiment. De... De... En plus on ne sait pas, on sait pas qui on est, euh, on doit se chercher ou je sais pas quoi. Et euh... et même ouais la deuxième c'est vraiment vraiment vraiment très très chiant. Même les boutons d'acné là, putain, genre et pourquoi tu viens sur ma face J'ai rien demandé, tu vois, genre. Euh...